Notre UV a pour but d'aider les étudiants à acquérir les compétences de communication professionnelle en anglais, de niveau B2, voire plus. Mon objectif premier, c'est de vous permettre de communiquer rapidement en russe et de se débrouiller dans les situations de la vie courante. Haben Sie vor, Ihre Kenntnisse zu vertiefen oder sogar eine Goethe-Prüfung zu machen? Dann kommen Sie doch und machen Sie mit! Wir freuen uns auf Sie! Euh, le français euh, pour les étudiants étrangers, l'objectif euh, c'est de permettre euh, d'avoir des clés langagières pour euh, aborder euh, leurs études, mais aussi pour réussir euh, leur stage et leur insertion professionnelle en tant qu'ingénieur. Vous donnez les compétences en anglais qui sont nécessaires pour un futur ingénieur, euh, par exemple pour pouvoir parler de, de votre. Euh, Produit ou expliquer le processus sur lequel vous êtes en train de, de travailler. On va découvrir l'alphabet russe tout d'abord. C'est une, une nouvelle langue, une langue complètement différente de ce que vous avez appris avant. Apprendre des caractères spéciaux, nous allons apprendre à prononcer, à lire et aussi à écrire. Permettre de valider le niveau B1 et B2. Euh, par l'Instituto Cervantes et en même temps euh, acquérir un niveau suffisant qui vous permettra peut-être de partir en Erasmus en Espagne. Enseigner italiano ne signifie pas seulement enseigner la langue, mais aussi la culture du pays où on si parle la lingua. Bien sûr, la langue, l'histoire, la culture et la mentalité philosophique chinoise improving presentation skills generally because it's not what you say but the way that you say it for me ça sera um, question it la, la mise in question of your own values this sera be to be interested et sans préjugement. Et le dernier serait aimer euh, pour aimer tout ce qui est différent. L'échange, euh, le partage et euh, la découverte de l'autre et de l'altérité. Dialogue, confronto et scambio de connaissances tra cultures diverses. Collaboration, enrichissement et entente. Euh, L'apprentissage, l'échange et l'ouverture. Tolerance, diversité. Richness. Unisciti a noi per essere l'ingegnere di domani. Присоединяйтесь к нам, чтобы стать инженером будущего. Join UTBM to become the engineer of tomorrow. к нам чтобы стать Join us to become an engineer of tomorrow.